Dans cette vidéo, nous allons présenter le crible d'Ératosthène, à travers l'objectif qu'il permet d'atteindre et le détail de cette méthode. Le crible d'Ératosthène est un algorithme qui permet de déterminer les nombres premiers par élimination. Rappelons d'abord la définition d'un nombre premier. C'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Ainsi, il est aisé de comprendre que 0 n'est pas premier. Effectivement, tout entier non nul divise 0. 1 n'est pas premier non plus, car il n'a qu'un seul diviseur, lui-même. Ainsi, 2 est le premier entier naturel premier. Notons aussi que c'est le seul nombre pair premier. Fort de ce rappel, détaillons maintenant le principe de détermination des nombres premiers proposés par Eratosthène. A partir du plus petit nombre premier, éliminer tous ces multiples, qui, par définition, ne sont plus premiers, et conserver l'entier suivant qui n'a pas été éliminé, car il est alors premier. On recommence alors ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de multiples à éliminer. C'est cet algorithme qui permet de fabriquer le crible d'Eratostène, où apparaîtront en vert les nombres premiers, et en rouge les nombres non premiers, dans la grille suivante. Par définition, un n'est pas premier, on peut donc l'éliminer. Le premier entier restant dans la grille est 2. Il est donc premier. On élimine ensuite tous les multiples de 2 qui, selon la définition, ne peuvent pas être premiers. Le premier entier restant dans la grille est alors 3. Il est donc premier. On élimine ensuite tous les multiples de 3. Certains ont déjà été éliminés à l'étape précédente. Le premier entier restant dans la grille est alors 5. Il est donc premier. On élimine ensuite tous les multiples de 5. Certains sont déjà des multiples de 2 ou de 3, et donc ont déjà été éliminés. Le premier entier restant dans la grille est 7. Il est donc premier. Et on élimine ensuite tous ces multiples. Et le premier entier restant est 11. Donc premier aussi. Ainsi que tout ce restant. Effectivement, 100 c'est 10 x 10. Et comme on a testé tous les entiers de 2 à 10, les quotients correspondants vont de 50 à 10 et rejoignent les diviseurs, et l'algorithme cesse donc. En vert sont alors affichés tous les nombres premiers inférieurs à 100. Les nombres premiers sont utiles par exemple pour la simplification de fractions, par la détermination du plus grand diviseur commun à deux entiers, mais aussi pour la mise au même dénominateur de deux fractions, pour la détermination du plus petit multiple commun, deux entiers par exemple. C'est pourquoi il est conseillé de les connaître ou de les reconnaître très rapidement.